à tous, merci euh, Andréa de m'avoir invitée à ce séminaire. Donc, moi Je vais vous parler euh, d'une partie de mon travail que j'ai réalisé euh, en doctorat. C'est un doctorat qui a été réalisé à l'ESEO, qui est une école d'ingénieurs. Il euh, y a différents pôles. Euh, moi, j'étais rattachée à l'ESEO d'Angers. C'est également là où euh, j'ai réalisé mes études avant le doctorat. Euh, j'étais également rattachée au laboratoire du LOM, qui est un laboratoire situé au Mans et euh, cette thèse a été réalisée en collaboration avec l'entreprise CIDELEC, donc comme, euh, comme, comme tu as pu le dire Andrea, qui, a été, qui est spécialisée dans le diagnostic du sommeil. Euh, là, je vais vous présenter une partie de la thèse, donc, qui, était, euh, à partie, euh, qui était à propos de l'analyse automatique des stades de sommeil, euh, en utilisant les voies électrophysiologiques. Alors comme je l'ai dit, la thèse a été réalisée avec différentes entités, mais euh, en dehors de ça, c'est le renouvellement d'une collaboration également avec le laboratoire du CHU euh, du sommeil d'Angers, avec qui on a pu travailler. Donc ça a permis euh, de réaliser cette thèse dans un milieu avec différentes expertises euh, et, euh, et donc comme l'instrumentation, le machine learning, le traitement du signal, mais également une entreprise clinique médicale. Euh, donc le sommeil représente environ un tiers de la vie de, de l'homme et comme vous le, le savez tous, c'est une fonction qui est vitale pour euh, de nombreuses choses comme l'apprentissage, la mémorisation, le renouvellement des cellules, etc. Il y a différents troubles euh, qui peuvent toucher le sommeil, euh, qui peuvent être des troubles euh, d'origine plutôt cérébrale, comme par exemple euh, la narcolepsie, ou ventilatoire, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, dont vous avez euh, sûrement déjà entendu parler euh, euh, auprès de vos proches. Où, voilà. Ces différents troubles ils vont avoir des symptômes qui sont malheureusement non spécifiques et fréquents dans la population en général. Par exemple, on va avoir la fatigue journalière ou la somnolence d'urne, des pertes de mémoire, un manque de sommeil, une difficulté de concentration, etc., etc. Ça fait que même si ces troubles sont de plus en plus diagnostiqués, on a du mal à évaluer la prévalence des troubles du sommeil. On peut dire qu'on estime quand même qu'on a environ un tiers de la population qui serait touchée par ces différents troubles. Le diagnostic du sommeil, lui, il va reposer sur différentes étapes. La première, ça va être tout simplement la discussion entre le spécialiste du sommeil, le médecin, et son patient pour euh, identifier justement et euh, eh ben sa somnolence diurne ses symptômes et également son profil. On va s'intéresser à son IMC, son sexe, etc. En fonction de ces éléments-là, le médecin va pouvoir euh, prévoir un enregistrement qui est plus ou moins complet, qui peut être euh, réalisé euh, la journée ou la nuit, donc diurne ou nocturne, et également euh, de manière surveillée donc en laboratoire du sommeil ou en ambulatoire à domicile. Selon l'enregistrement mis en place, on va avoir différents signaux qui vont être enregistrés. Ça va être à partir de ces signaux, on va pouvoir les analyser pour y reconnaître des éléments remarquables ou des indices. Parmi les éléments remarquables, on va avoir des éléments qui vont être associés plutôt à la ventilation, comme les apnées, les hypopnées, et également des éléments qui vont être associés plutôt au sommeil, comme les différents stades de sommeil. C'est en fonction de, donc, de tous ces éléments, hein, euh, les éléments remarquables, les indices, et également les symptômes et le profil du patient, que le médecin sera capable de poser un diagnostic et derrière de proposer eh bien le traitement le plus adapté. Euh, moi, euh, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, il est axé autour de l'analyse des stades de sommeil, euh, mais euh, pour euh, mesurer l'impact de ce travail-là, euh, on prendra un petit peu de hauteur à certains moments et on ira jusqu'à parler du diagnostic euh, des, des troubles du sommeil. Thank <laughs> you. Donc, je viens de vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit le, le travail que je vais vous présenter. Je vais poursuivre ensuite sur euh, les différentes généralités sur le sommeil, donc euh, quels sont les systèmes de diagnostic utilisés, euh, également euh, la lecture du sommeil, euh, etc. Je poursuivrai euh, rapidement avec une petite revue de la littérature, juste pour présenter euh, bah, les différentes analyses automatiques des stades de sommeil qui sont mises en place, les difficultés rencontrées, etc. Et bien sûr, euh, les moyens de les évaluer. Euh, derrière, euh, je pourrais vous présenter l'analyse euh, que je propose, euh, que j'ai mise en place dans le cadre de mon doctorat, et je conclurai avec le bilan, les perspectives et une petite réflexion à propos des tendances actuelles. Donc, pour euh, commencer à propos des différents systèmes de diagnostic, euh, je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est la polygraphie ventilatoire que vous pouvez voir ici et euh, qui euh, est un outil qui est utilisé euh, énormément en France, en tout cas, et qui permet d'enregistrer différents signaux. On va avoir les signaux de la ventilation, donc qui sont tous ici présentés en vert, et qui permettent par exemple de mesurer le flux nasal, les mouvements du thorax et de l'abdomen avec les sangles, et également euh, la quantité d'oxygène dans le sang avec le capteur oxymètre. Une petite, spé une petite spécificité Sidlex c'est le capteur son trachéal qui est situé ici au niveau des voies aériennes supérieures et qui va permettre euh, de mesurer euh, qui a une sorte de microphone en fait qui mesure du coup les sons trachéaux euh, les sons liés au ronflement aussi et puis euh, qui permet d'avoir une image de la pression suprasternale un deuxième système qui est considéré comme le gold standard, c'est la polysomnographie. Elle va être constituée d'une polygraphie ventilatoire à laquelle, cette fois-ci, on aurait rajouté tous les signaux électrophysiologiques qu'on peut voir ici et qui permettent de mesurer les, les, les activités électrophysiologiques, donc l'activité cérébrale, oculaire, musculaire et cardiaque, donc avec les différents capteurs EEG, EEG, EMG et ECG respectivement. Euh, la lecture du son. Somm... Euh, donc, pardon. Oui. Ces systèmes euh, diffèrent là que je vous présente sont les systèmes sidélec qui diffèrent un peu des systèmes euh, de polygraphie ventilatoire et de polysomnographie internationaux. La différence, ça va être ce capteur son, hein, comme je vous l'ai dit, qui a une spécificité sidélec, qui sera remplacée par une thermistance dans les systèmes internationaux la lecture du sommeil qui nous intéresse elle eh bien elle consiste donc on dit lire le sommeil ou côté le sommeil et elle consiste à construire ce qu'on appelle un hypnogramme à partir euh, principalement des voies électrophysiologiques donc comme je viens de vous le présenter précédemment les voies électrophysiologiques ce sont les EEG ou EMG et elles sont uniquement disponibles en polysomnographie donc pour ça, on va euh, donc pouvoir, en fonction de l'avancée du temps, identifier euh, les différents stades de sommeil qui sont en fait répartis en quatre à six cycles de sommeil. Et donc, comme ici, vous pouvez le voir, un exemple euh, d'hypnogramme qui nous permet de savoir à un instant donné dans quel stade de sommeil le patient se trouvait. Parmi les différents stades en dehors de l'éveil, on va avoir le N1, qui est vraiment euh, le sommeil léger, un stade de transition, vraiment l'endormissement. C'est un stade, comme vous pouvez le voir, qui est très bref et très peu présent durant la nuit. Ensuite, on va avoir le N2, ou le sommeil lent. Lui, euh, à l'inverse, il va être peut-être le stade le plus présent, il représente environ 50% de la nuit. C'est euh, le sommeil lent, il renforce des processus comme la mémorisation. On aura ensuite le stade N3, le sommeil lent profond. C'est le stade durant lequel la fatigue physique s'atténue le plus. Il va avoir tendance à être très présent au début de nuit, puis à diminuer en proportion, voire, vous pouvez le voir ici, à disparaître au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. On aura ensuite, pour terminer, le sommeil paradoxal. Alors lui, à l'inverse, il va être peu présent au début de nuit et va augmenter en proportion au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Est, il est appelé ainsi sommeil paradoxal, car durant ce stade, le tonus musculaire est totalement aboli, alors que l'activité cérébrale est bien présente, euh, voire intense à certains moments. Cette lecture du sommeil elle est réalisée parce qu'elle permet d'investiguer la présence de certains troubles, donc comme par exemple le syndrome d'apnée et hypopnée du sommeil, la narcolepsie, etc., les insomnies. Euh, pour cela... Elle est, on réalise une lecture qui est dite manuelle, qui est un travail en fait visuel d'estimation sur les signaux de différentes choses. On va estimer les fréquences et les amplitudes. Là, on a un exemple avec les ondes alpha, qui sont euh, des ondes visibles sur les voies EEG, donc euh, sur l'activité cérébrale, et que vous pouvez voir sur l'image. Et en dehors de ces fréquences et amplitudes particulières, on va également reconnaître des graphoéléments qui sont en fait des motifs, des patterns qu'on peut voir selon les gra différents grapho éléments sur différentes voies. Là, on a un exemple d'un complexe cas qui est également visible sur l'activité cérébrale. Et donc, ce travail-là d'estimation visuelle, il est effectué en fait par segment qu'on appelle époque de 30 secondes. Donc sur un enregistrement nocturne qui dure peut-être en moyenne 8 heures, on a environ 960 époques. Euh, et bien il faut s'imaginer que le spécialiste du sommeil va visualiser l'ensemble des voies électrophysiologiques, donc les EEG, les EOG, les EMG, pour pouvoir euh, lire le sommeil, et cela euh, donc sur 960 époques. Donc vous imaginez bien que c'est un travail qui est quand même chronophage pour le spécialiste du sommeil. Euh, pour ce faire, il va également se reposer sur un consensus euh, médical, un consensus de lecture. Et donc là, euh, je vous présente rapidement le euh, manuel de l'American Academy of Sleep Medicine, qui en fait est, euh, est un manuel de recommandation qui va décrire euh, les différents éléments, donc ça, les éléments dont on a parlé, fréquentiels, temporels, les, euh, les grapho-éléments, que l'on peut ou ne peut pas observer pour chaque stade de sommeil. On va également décrire les transitions qui sont possibles d'un stade à l'autre, etc. Le problème, c'est qu'en pratique, on a de nombreux cas particuliers. On a également beaucoup d'artefacts, que ce soit des artefacts d'origine extérieure ou propres aux patients. Donc, euh, sans rentrer dans le détail, euh, voici euh, une petite liste d'artefacts qui peuvent euh, être visualisés. Si on prend ici les artefacts cardiaques, on peut voir ce petit pic cardiaque qui est visible sur le, le, le, un EEG, donc l'activité cérébrale. Euh, ici, euh, on a euh, un autre type d'artefact, donc l'artefact de sudation, de transpiration, qui va avoir, euh, qui va impacter le signal de manière beaucoup plus longue, moins brève que ce type d'artefact euh, précédent. Voilà. Donc, à cause de tous ces éléments, et euh, eh bien en fait, on va euh, avoir rarement des signaux euh, tels que euh, décrits dans les recommandations ASM. Et on a donc une certaine incertitude liée à cette euh, lecture du sommeil, à cette création d'hypnogramme. Ça, ça va avoir une conséquence, ça va être qu'on euh, va avoir un accord interscoreur, donc un accord entre deux spécialistes du sommeil qui va être limité. Euh, si on donne un même enregistrement euh, à lire à deux spécialistes du sommeil, ils ne vont pas euh, obtenir euh, rigoureusement le même hypnogramme. Il y aura un taux d'accord qui va se situer plutôt aux alentours de 80-90 En fait, si on donne euh, un même enregistrement à un même patient à lire à deux moments distincts, il ne, ne créera pas non plus euh, le même hypnogramme. Euh, donc, euh, à cause euh, du fait que ce soit une tâche qui soit à la fois chronophage et euh, qui a une, certitude, une incertitude euh, liée à cette lecture du, des stades de sommeil, on va avoir de plus en plus d'analyses automatiques du sommeil euh, qui sont réalisées ces dernières années. Euh, il faudra retenir euh, pour euh, l'évaluation de ces, an ces analyses automatiques du sommeil que du coup, euh, si on les compare euh, avec une analyse de référence, une analyse euh, lue manuellement par un spécialiste du sommeil, on s'attend pas à avoir un taux d'accord de 100% euh, puisque l'accord interscoreur est plutôt de l'ordre de 80-90%. On espère obtenir un taux d'accord qui sera euh, plutôt de cet ordre-là, du coup 80-90%. Pour prendre de la hauteur, je vais un peu vous parler du syndrome d'apnée hypopnée du sommeil et de l'IH. Donc, euh, le syndrome d'apnée hypopnée du sommeil, c'est celui dont je vous parlerai le plus dans cette présentation. Et l'IH, il est utilisé donc euh, conjointement, bien sûr, avec les symptômes et le profil du patient pour euh, ben, l'identifier. L'IH, c'est l'index d'apnée hypopnée. C'est un ratio entre un nombre d'événements ventilatoires et un temps de référence. Les événements ventilatoires qu'on va considérer, ça va être des apnées, des hypopnées pathologiques qui entraînent soit une chute de l'oxygène dans le sang, qu'on appelle désaturation, donc les hypopnées désaturantes, soit un éveil, les hypopnées veillantes, ou un microéveil éveil les hypopnées micro -éveillantes, Et le temps de référence sera exprimé en heures. Selon le système mis en place pour le diagnostic, eh bien, le calcul sera un peu différent. Par exemple, en polygraphie ventilatoire, on n'aura pas les signaux électrophysiologiques à disposition et on n'aura donc pas l'information des éveils ou des micro-éveils. On considérera donc uniquement les apnées et les hypopnées des saturantes. Euh, et le temps de référence sera le temps de l'enregistrement. Donc si on enregistre pendant 10 heures, ce sera 10 heures. Et donc voici le calcul de l'IH correspondant. Pour le gold standard, la polysomnographie, on a cette fois-ci tous les signaux électrophysiologiques à disposition. Le médecin va lire le sommeil et on aura donc euh, les hypopnées éveillantes et microéveillantes qui seront présentes. Tous ces événements seront uniquement considérés s'ils apparaissent pendant le sommeil du patient le temps de référence sera le temps de sommeil total et non le temps d'enregistrement. Donc, si le patient a euh, mis une heure à s'endormir, eh euh, on ne comptera pas, par exemple, pour l'exemple précédent, 10 heures, mais 9 heures. Et donc, en général, euh, le dénominateur est euh, souvent euh, assez inférieur euh, en polysomnographie qu'en polygraphie ventilatoire. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, l'IH qui provient d'une polygraphie ventilatoire est inférieur à celui qui, qui aura été obtenu en polysomnographie. Voilà, donc j'ai poursuivre avec euh, la revue de la littérature. Donc, les analyses automatiques des stades de sommeil qui sont mises en place, généralement, elles sont réalisées pour être utilisées euh, après l'enregistrement des signaux. Mais ces derniers temps, on a également des études qui essayent euh, de scorer le sommeil en temps réel, ou du moins avec un petit décalage, donc pendant l'enregistrement, pendant la nuit. Euh, mais c'est quelque chose qui est euh, assez rare. La plupart des études euh, réalisent l'analyse, après l'enregistrement des signes. Ces analyses automatiques, elles peuvent être également être euh, totalement automatiques ou semi-automatiques. Semi-automatiques, par exemple, elles vont nécessiter euh, que le médecin euh, lise, identifie certaines époques avant euh, que euh, l'algorithme puisse, euh, puisse être utilisé. Alors ça, l'avantage généralement de ces analyses semi-automatiques, c'est que du coup, euh, l'hypnogramme euh, automatique va utiliser les époques déjà scorées et en fait, le résultat va être une analyse qui va être patient dépendante, spécifique à ce patient. Dans tous les cas, on conseille toujours euh, une relecture de la part du spécialiste du sommeil, que l'approche soit automatique ou semi-automatique. Au niveau des signaux qui sont utilisés, ils peuvent être différents selon le système de diagnostic. Euh, là, dans le travail que je vous présente, on se penche euh, sur une analyse à partir des voies électrophysiologiques, donc plutôt en polysomnographie, pas en polygraphie ventilatoire, mais il faut savoir qu'il y a des systèmes euh, d qui proposent des analyses automatiques pour la polygraphie ventilatoire ou pour des systèmes intermédiaires. Là, par exemple, on a également euh, à SIDELEC un projet euh, à partir d'un système qui se situe entre les deux systèmes de polygraphie, de polygraphie ventilatoire et de polysomnographie, où en fait, on a, au lieu d'avoir toutes les voies électrophysiologiques, une seule voie EEG qui va être utilisée. Et en dehors de ça, bien sûr, selon les systèmes, on peut avoir différentes fréquences d'échantillonnage, des filtrages qui auraient été précédemment appliqués, etc. En termes de problématiques et difficultés qui sont souvent rencontrées, on a généralement une altération des signaux qui peut être visible, ça peut être dû à la pose des capteurs, à une prise médicamenteuse, par exemple des antidépresseurs qui peuvent altérer les signaux électrophysiologiques, l'activité cérébrale. Euh, on peut également avoir un syndrome particulier, euh, voilà. Et puis bien sûr les artefacts dont je vous ai déjà parlé. En dehors de ces altérations des signaux, on a également une variabilité qui est liée à ces signaux, c'est-à-dire que les signaux peuvent être bien différents en dehors de, de prises médicamenteuses, etc., d'un patient à l'autre. Là, on a pris par exemple, euh, on a un patient 1 et un patient 2, et on a regardé la quantité d'ondes alpha qui est euh, donc euh, pour chaque époque, et on, euh, on a fait une boîte à moustache en, en regardant les répartitions selon euh, les différents stades, éveil N1, N2, N3, sommeil paradoxal. Et comme vous pouvez le voir, chez les deux patients, les répartitions euh, voilà ne sont pas euh, ne sont pas vraiment identiques, et quand on regarde les signaux directement, on se rend bien compte qu'il euh, y a vraiment une variabilité entre les différents patients. Euh, la troisième euh, problématique qu'on rencontre souvent, c'est les difficultés relatives à la lecture, c'est-à-dire que euh, certaines époques vont être plus difficiles à scorer, que ce soit manuellement, mais automatiquement également, euh, comme par exemple les époques de transition, et donc le stade N1, qui est vraiment un stade transitionnel très court. Il euh, euh, faut savoir que le, le taux euh, d'erreur associé au stade N1, que ce soit en lecture manuelle ou automatique, euh, est souvent le plus élevé. On a également l'utilisation des époques alentours, parce qu'en fait, euh, et bien pour identifier le stade N2, euh, et bien dans les recommandations, il ne faut pas uniquement connaître les éléments dans l'époque actuelle, mais il faut également avoir des connaissances sur ce qu'il a pu se passer précédemment dans les époques précédentes. Et à l'inverse, pour le sommeil paradoxal, il faut savoir ce qu'il se passe après. En pratique, le spécialiste du sommeil doit souvent revenir en arrière et corriger des époques lorsqu'il aurait identifié un élément qui lui indiquerait du sommeil paradoxal. Voilà. Au niveau de l'algorithmique qui est mise en place dans les différentes analyses des stades de sommeil, alors je ne vais pas reparler différentes intelligences artificielles, machine learning, deep learning, etc., euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, on va dire qu'à l'heure actuelle, euh, les études, on, on trouve encore quand même une majorité d'études utilisant du machine learning. Euh, ces études, elles, euh, on peut identifier différentes étapes dans ces approches de machine learning qui ne sont pas toutes implémentées. On va avoir le préprocessing qui est très souvent utilisé euh, au moins pour faire une normalisation des signaux et puis euh, quelques filtres. Euh, l'évaluation des caractéristiques donc des descripteurs qui vont pouvoir euh, nous permettre derrière eh bien euh, d'identifier le stade de sommeil euh, derrière, alors très rarement dans le domaine euh, de l'analyse des stades de sommeil, euh, on va avoir une rédu on peut avoir une réduction de la dimensionnalité. Il y en a, il y en a peu quand même qui va permettre de euh, diminuer le nombre de caractéristiques qu'on a en fait pour sélectionner euh, celles qui pourraient être les meilleures ou alors euh, créer un set qui serait pertinent pour la tâche à réaliser particulière. Donc dans notre cas, l'analyse la, des stades de sommeil, ou même euh, supprimer des caractéristiques qui seraient redondantes entre elles, etc. Derrière, bien entendu, la classification avec l'enregistrement du modèle de classification entraîné. Et euh, donc, en termes de classification, on retrouve souvent des euh, SVM et des euh, des arbres de classification ou des Random Forest. Et pour terminer, euh, au niveau de l'évaluation des performances, alors là, selon les études, on a des choses complètement différentes hein, qui rendent d'ailleurs ces études difficiles à comparer. On peut avoir euh, de la validation croisée avec du leave one out euh, cross validation ou de la validation euh, du k cross validation. On a aussi parfois euh, des sets, donc euh, de tiers, un tiers ou des, des, des choses de ce, de ce type-là. Pour les approches de deep learning, on en voit de plus en plus aujourd'hui hein, dans les dernières études. Euh, c'est vraiment en train de, de, de, de flamber. Euh, alors, ici, bien sûr, euh, on, va, on retrouve les premières étapes sont euh, combinées dans le réseau neuronal. Et euh, derrière, ce qui est intéressant, ce qui ressort euh, dans les études assez récentes, c'est souvent la combinaison d'un CNN et d'un LSTM. Euh, il semblerait que ce soit pour euh, justement pouvoir à la fois identifier des éléments comme, euh, comme les grapho éléments ces choses-là et également avoir l'information euh, de séquence euh, grâce au LSTM, euh, puisqu'en fait, on cherche à classifier des époques, mais en sachant qu'il y a quand même la temporalité qui est importante euh, là-dedans, comme, comme je vous l'ai dit pour le N2 et le sommeil paradoxal, par exemple. Et je vais terminer avec les approches hybrides qui, qui m'intéressent beaucoup. Ce sont les approches où on va combiner les connaissances médicales avec du machine learning ou du deep learning. Ce sont des approches qui ont déjà été testées par... Euh, par euh, par des personnes ici présentes, donc l'équipe d'Andrea, et, et donc c'est également sur cette piste que j'ai voulu poursuivre mon travail. Pour l'évaluation de la classification, on peut la séparer en deux niveaux. On va pouvoir évaluer les performances de l'hypnogramme, donc hypnogramme automatique, VS, hypnogramme réalisé manuellement par le spécialiste du sommeil, la référence. À partir de ça, on peut en sortir différentes statistiques, on va dire, classiques la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, négative, le taux d'accord. Et derrière, on va également avoir le Kappa de Cohen, qui est nettement moins connu, mais extrêmement utilisé dans le domaine de l'analyse des stades de sommeil. C'est un indice qui permet de mesurer l'accord entre deux juges. Dans notre cas, euh, on va avoir euh, le premier juge qui serait l'analyse de référence, euh, l'hypnogramme de référence, et dans le deuxième cas, l'hypnogramme euh, euh, réalisé par euh, l'analyse automatique. Et en fait, ce kappa de Cohen, il va être interprété selon une table, euh, voilà, qui est celle-ci, qui nous permet de mesurer justement l'accord euh, selon la valeur du kappa de Cohen. En plus des performances de l'hypnogramme, on peut euh, prendre de la hauteur et euh, mesurer euh, l'impact clinique. Donc, on va retrouver le calcul de l'IH, l'index d'apnée et hypopnée. On va, euh, donc, pour rappel, l'IH, donc, était le ratio des euh, événements ventilatoires et du temps de référence. On va retrouver nos calculs qu'on a vus précédemment selon les systèmes. Et donc, pour une analyse automatique, je vous mettrai ici, euh, eh bien, on va retrouver les différents événements. Euh, alors, Sauf peut-être les hypopnées micro-éveillantes, ça, ça va dépendre des, des systèmes d'analyse automatique qui ont été mis en place. Euh, parfois, on, on le retrouve, parfois on ne le retrouve pas. Cette fois-ci, ce ne sera pas dans le sommeil de référence, mais donc en sommeil auto, donc il peut y avoir une, une, une petite différence là-dessus. Au niveau du dénominateur, ben ça c'est pareil, on va utiliser le temps de sommeil total estimé. Et derrière, au niveau du calcul, il, il, il se rapproche du coup de celui de la polysomnographie. Et donc l'objectif de cet IH, ça va être d'obtenir un IH en analyse automatique qui va se rapprocher le plus possible du Gold standard. En dehors de l'IH, on va avoir les proportions associées à, à chaque stade, la proportion de sommeil lent, par exemple, etc. Et également les latences, latences d'endormissement de N2, de N3 et de SP. Ces proportions et ces latences, elles sont intéressantes. Euh, pour le diagnostic euh, de certains troubles, comme par exemple euh, la narcolepsie ou une latence euh, de sommeil paradoxal euh, très faible pourrait euh, suggérer peut-être euh, une narcolepsie. Voilà. Et euh, pour prendre encore de la hauteur, on a la sévérité du syndrome d'apnée-popnée du sommeil euh, parce qu'en fait, à partir de l'IH, on peut... Euh, en plus des, des, des symptômes, bien sûr, du patient, mais on peut euh, estimer une sévérité de syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Par exemple, en faisant moins de 5 événements par heure, on peut dire qu'on n'a pas de syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. C'est normal. Tout le monde fait un petit peu euh, certains événements. Par contre, si on fait plus de 30 euh, événements par heure, donc des apnées ou des hypopnées pathologiques, eh bien là, on peut considérer qu'on a un SAS sévère. Et donc, grâce à notre calcul de l'IH, on va pouvoir estimer donc, notre sévérité du SAS en déterminer euh, une matrice de confusion et euh, grâce à cette matrice de confusion, on pourra donc euh, évaluer le taux d'accord et le kappa de Cohen euh, relatif à cette sévérité du syndrome d'apnée du sommet. Euh, voilà, donc à propos de l'analyse proposée, euh, l'objectif était vraiment de faciliter le travail du spécialiste euh, du sommeil en réalisant une classification qui permette d'estimer un diagnostic qui doit être, euh, si possible, aussi précis qu'une lecture manuelle. Donc pour ça, on estime l'IH, mais aussi les autres indices, donc les latences et les proportions. Euh, L'impact possible euh, pour le médecin, ça va être un diagnostic plus rapide, moins pénible ou du moins moins complexe et peut-être une diminution de l'influence des incertitudes. Au niveau des défis qu'on a rencontrés, le premier, c'est l'abordabilité de la méthode. Il faut savoir que euh, beaucoup d'études euh, pointent du doigt euh, le comportement en boîte noire que peuvent avoir certaines analyses automatiques, euh, surtout celles qui utilisent du deep learning, euh, parce qu'en fait, il semblerait que encore aujourd'hui, euh, eh bien euh, ce, cette opacité de la méthode euh, soit un frein pour l'utilisation en tout cas en routine clinique euh, de la méthode par les spécialistes du sommeil. La deuxième difficulté, c'est la variabilité entre patients, hein, donc les signaux, qui sont, les signaux qui sont très différents d'un patient à l'autre. Et le troisième euh, défi, c'est l'ergonomie de la méthode, où là, vraiment, on essaye de faire un outil euh, qui ne nécessite pas de, de, de travail préalable du médecin, qui soit vraiment une aide au diagnostic. Pour la stratégie mise en place, on a donc mis en place un modèle de classification qui reproduit le processus de lecture manuelle. Donc ça, c'était pour ne pas faire un modèle opaque. Pour ça, on a identifié différents éléments qui sont importants lors de la lecture manuelle du sommeil. Ça va être l'adaptation aux spécificités de chaque enregistrement. Ça va être l'utilisation des époques alentours, comme je vous l'ai dit, pour le N2 et le sommet paradoxal. Ça va être la détection des graphos éléments et également les règles de transition. Et en fait, tous ces éléments qui sont importants en lecture manuelle, on les a traduits en différentes fonctions dans notre algorithme. Euh, le deuxième point, c'était euh, que le modèle de classification prenne en compte des caractéristiques patient dépendantes. Alors, ça, c'est vraiment, ça permet pas de supprimer la variabilité entre les patients, mais ça permet de diminuer, de diminuer son impact sur nos scores, sur notre classification automatique. Et pour le troisième défi, euh, en plus de l'hypnogramme automatique, on propose un outil d'aide intermédiaire que je vous présenterai par la suite. Donc Pour venir sur nos différentes fonctions, maintenant, je vais m'attarder sur la première fonction qui est, euh, qui est une partie très importante de mon travail, l'adaptation aux spécificités de chaque enregistrement. Alors Pour ça, il faut savoir qu'en pratique, lorsque le médecin va lire le sommeil, il va rapidement, au tout début, faire défiler l'ensemble de l'enregistrement pour ajuster son œil aux spécificités du patient et derrière, reconnaître les éléments et pouvoir donc lire le sommeil euh, spécifiquement pour ce patient. Ça, on l'a mathématisé en utilisant 41 propriétés euh, qui ont été déduites euh, des connaissances médicales. Donc, Par là, j'entends le, le manuel de recommandation de l'ASM. Euh, derrière, on a mis en place un algorithme SATUDE, euh, comme Self-Adaptative Thresholding Using Descriptors qui permet d'ajuster les seuils automatiquement pour en, en sortie obtenir des caractéristiques qui vont être patient-dépendantes. Donc, pour vous montrer un, un exemple concret, on va prendre la quantité d'ondes alpha chez deux patients, patient 1, patient 2, encore une fois. Et euh, donc, on sait d'après les recommandations qu'une quantité d'ondes alpha importante euh, peut nous indiquer de l'éveil. Et comme vous pouvez le voir ici, avec des seuils qui ont été déjà placés par cette étude, eh bien, lorsque euh, on a une quantité donc alpha qui est dite comme haute, donc supérieure au deuxième seuil, ici par exemple, ici et ici, et eh bien, en effet le médecin euh, avait mis euh, en référence que euh, le patient était à l'éveil. Si on applique ces seuils directement sur un second patient, par exemple, ça peut poser des problèmes, on peut le voir ici. Euh, on va avoir une quantité non alpha qui va être dite haute à cet instant, alors que pour son, pourtant le, le patient est bien endormi, il n'est pas à l'éveil, il est euh, en sommeillant, même euh, à un certain moment en sommeillant profond. Donc, l'objectif de tude, ça va être de trouver les seuils automatiquement. Et donc, voici les seuils qu'il a trouvés pour pouvoir justement euh, être plus en accord avec les recommandations ASM et derrière, pour faciliter la classification. Donc, pour ça, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a décrit les différentes classes. Donc, dans notre cas, les différents stades de sommeil. On a traduit les connaissances médicales en 41 propriétés. Un exemple, ça va être en N3, les ondes EG ont une amplitude élevée qui va être traduit dans la propriété N3, amplitude EG et haute. À partir de cette propriété-là, on va pouvoir déterminer une caractéristique quantitative qui nous intéresse, qui sera l'amplitude de l'EG, qui peut être calculée à partir des EG. On a déterminé euh, qu'on avait besoin de deux seuils pour pouvoir euh, transformer cette caractéristique quantitative en différentes caractéristiques qualitatives. donc Amplitude de G haute, moyenne, basse, basse ou moyenne, moyenne ou haute, etc. Enfin, non, c'est tout. Dans ce cas-là. Et euh, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette ampli amplitude de G haute qui va être utilisée derrière euh, dans des listes. On va avoir une liste par stade de sommeil, et donc euh, qui va être liée au N3, comme euh, le suggérait notre propriété d'origine. Donc pour récapituler, on a 41 propriétés, à partir desquelles on a identifié 13 caractéristiques quantitatives d'intérêt. On a utilisé, pardon, on a utilisé 25 seuils pour euh, derrière euh, estimer 41 caractéristiques qualitatives qui correspondent aux 41 propriétés et euh, tout ça c'est réparti dans cinq listes une par stade. Pour le voir euh, un peu d'une autre manière, on va prendre le stade N3 ici et donc la première partie c'est la description des stades comme on a dit avec nos différentes propriétés. Donc là on retrouve amplitude de G et haute qui est dans le stade N3. Ça ça va être la première fonction la fonction F1.1 et pour vous montrer un peu comment on a construit toutes ces propriétés-là. Eh bien, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décortiqué le manuel de l'ASM et derrière, on a pu, donc là, si on prend ici l'amplitude de en lisant les manuels ASM, on a pu en déduire qu'en effet, en N3, on avait une amplitude de G haute, qu'en N1, l'amplitude de G, elle était plutôt faible. Et euh, par exemple, en sommeil paradoxal, elle pouvait être moyenne ou faible, etc. etc. Là, une petite subtilité, vous pouvez le voir, il n'y a pas l'éveil tout court, il y a l'éveil agiter l'éveil yeux ouvert et l'éveil yeux fermés. Euh, en fait, justement, pour coller encore plus aux recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine au manuel ASM, eh bien, on a euh, séparé le, le stade d'éveil en sous-stade, donc éveil agité, yeux ouvert et yeux fermé. Et donc, on a fait ça pour tous les éléments qui ressortaient euh, dans les recommandations ASM. Là, c'est ceux sur l'activité cérébrale, mais on a fait la même chose pour l'activité oculaire et musculaire. Et derrière, c'est ça qu'on utilise pour euh, déterminer nos différentes propriétés. Derrière, on retrouve euh, la fonction F1.2 qui est l'identification des caractéristiques quantitatives correspondantes, donc l'amplitude EG qu'on va directement évaluer sur les amplitudes EG. Donc là, par exemple, on est en microvolts. Et derrière, euh, la fonction F1.3 qui euh, donc nécessite ce seuillage patient-dépendant qui nous intéresse tant hein, et euh, qui nous permet en sortie d'avoir les caractéristiques qualitatives, amplitude EG haute. Donc par exemple, amplitude EG haute en fonction du temps, ben, euh, elle sera vraie ou elle sera fausse. Voilà. Donc, maintenant, je vais, vous, je vais justement euh, m'attarder sur ces seuils patients-dépendants. Donc, Comment est-ce que euh, on les évalue Pour ça, au début, on va les initialiser statistiquement à l'aide de percentiles. Et derrière, on va avoir euh, un ajustement à l'aide d'une fonction de coût. Cette fonction de coût, elle repose sur deux notions euh, qui se complètent et qui sont très importantes. La première, c'est la similarité intraclasse et la deuxième, la dissimilarité interclasse. Donc pour comprendre la similarité intra-classe, on va prendre un exemple très simple, euh, vraiment présence de la classe X. Donc là, ça pourrait être le stade M3. Donc en fonction du temps, donc on voit les différentes époques, oui ou non. On va considérer, pour euh, rester dans cet exemple simple, que lorsqu'on a fait les listes de propriétés de cette classe X, eh elle n'avait que deux propriétés, propriété 1 et propriété 2. Et donc, avec, euh, après initialisation des seuils, donc avant ajustement des seuils, vraiment avec les seuils initiaux, on va avoir cette propriété 1 qui va être respectée à certains instants et qui ne sera pas respectée à d'autres instants. Si on imagine, par exemple, que pour la première propriété, le seuil initial était parfait, on a de la chance, eh bien, on va voir que la propriété 1 va être respectée euh, uniquement lorsqu'on sera dans, dans la classe X et qu'elle ne sera pas respectée le reste du temps. Par contre, la propriété 2, on a moins de chance, le seuil est moins bon, et du coup, eh bien, il y a certains moments où on sera dans la classe X, et pourtant la propriété 2 ne sera pas respectée, et inversement ici. voilà. Ensuite, on ne peut pas mesurer la concordance entre euh, bah, le respect de cette propriété et directement la présence de la classe, parce que ça, on... on, on Code pas, hein. est on ne le connaît pas, c'est ce qu'on cherche à évaluer, c'est notre hypnogramme. Du coup, à la place, on va regarder la concordance des respects des propriétés entre elles. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ce sont les zones en vert, on a 50-60% du temps où les propriétés concordent entre elles. Euh, après ajustement des seuils, l'objectif, ça va être de faire en sorte que cette Concordance, euh, des respects des propriétés, elle augmente. Là, on peut voir, on a 80, 90% du temps où les propriétés concordent entre elles. Donc, en fait, cette notion de similarité intraclasse, elle repose sur ce respect des propriétés et le fait qu'ils doivent être en concordance, ce qui impliquerait que le, les consensus entre les seuils, il y ait un consensus entre les seuils et également qu'elle évolue de manière simultanée. Pour comprendre euh, la deuxième partie, la dissimilarité Interclasse, on va reprendre exactement le même exemple, mais imaginez qu'on a des seuils complètement aberrants, donc beaucoup trop haut, beaucoup trop faible. Et par exemple ici, les propriétés 1 et 2, elles sont constamment respectées. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir la concordance euh, qui va être maximale, 100%. Donc la similarité intraclasse va être très très bonne. Euh, et donc pour éviter ce cas de seuil aberrant, la dissimilarité interclasse, elle va servir à s'assurer qu'il y a bien une fluctuation. De ce respect des propriétés, parce qu'on ne peut pas rester durant 8 heures entières en N3, par exemple. Voilà. Et donc, la fonction de quoi elle va servir à la fois à maximiser cette similarités intraclasse et 10 similarités interclasse. Pour ça, on a détesté, on a. On a testé pardon, plusieurs méthodes de recherche globale et locale. Celle qui a le mieux fonctionné avec nos listes de propriétés, c'est la combinaison d'un recuit simulé, donc une méthode de recherche globale, finalisée par une descente de gradient, une méthode de recherche locale. Derrière, pour prendre un peu de hauteur, euh, voici le schéma global. Donc, On retrouve la fonction F1.1, la description des stats, qui nous permet d'obtenir les listes de propriétés. À partir de ça, on en déduit des caractéristiques quantitatives d'intérêt et donc euh, qu'on peut extraire à partir des signaux électrophysiologiques. Derrière, on a la fonction F1.3 qui permet l'ajustement des seuils. Donc, il va utiliser les listes de propriétés pour calculer la similarité intra et la dissimilarité inter-classe. Et donc, ça, on, ça va nous permettre d'évaluer un coût qui va être ajusté, minimisé. Euh, donc, grâce à ce seuillage auto-adaptatif. Et en sortie, on retrouve bien nos caractéristiques qualitatives et patients dépendantes. C'est ça qui est intéressant, euh, qui vont être utilisées pour la classification. Alors je vais avancer un peu plus vite sur la suite, euh, donc la classification pour la fonction f2. On a l'utilisation des époques alentours. Donc là, comme je vous le disais pour le N2 et le sommeil paradoxal, euh, ici ce qu'on va faire, c'est que à la sortie de satu et de nos caractéristiques patient dépendantes, on va pouvoir appliquer une première classification. Donc dans notre cas, c'est la forêt aléatoire qui a mieux fonctionné, qui va nous permettre d'obtenir un hypnogramme qui sera utilisé comme contexte euh, pourquoi comme contexte parce qu'en fait à partir de cette ébauche d'hypnogramme on va en, euh, on va pouvoir évaluer différentes caractéristiques qui correspondent en fait au euh, à ce qui a été classifié dans les époques précédentes et suivantes et ce sont ces différents éléments donc les époques alentours en fait les résultats des époques alentours qui vont être utilisés derrière comme caractéristiques pour euh, l'évaluation de l'hypnogramme final. On va également ensuite avoir une détection des différents graphos éléments ou éléments remarquables. Donc là, voici euh, les éléments qu'on a détectés qui sont importants pour lire le sommeil. Ça peut être euh, des éléments liés au euh, mouvement oculaire, donc mouvement oculaire rapide, clignement des yeux, des bouffées d'activité en ondes lentes, des mouvements, des complexes cas et des fuseaux, etc. Et en fait, pour chacun de ces graphos éléments ou éléments remarquables, on va par époque pouvoir euh, quantifier euh, soit... Euh, leur nombre, soit leur durée cumulée. Et ce sont ces éléments-là qui seront utilisés pour la classification finale. Et pour terminer, les règles de transition. Donc, par exemple, on sait qu'on ne peut pas passer d'éveil au N3. Donc, il y a une première partie qui est plus centrée sur des heuristiques qui permettent euh, voilà, de corriger euh, et d'implémenter ces règles de transition. Et on va également avoir une deuxième partie qui va reposer sur un modèle de Markov à état caché de Viterbi, MMC de Viterbi, qui est un modèle intéressant justement pour apprendre à corriger des séquences. Et donc, pour récapituler l'ensemble, on retrouve le système SATUD avec la forêt aléatoire qui nous permet d'obtenir une ébauche d'hypnogramme. On a également les grapho-éléments qui sont détectés. Bien sûr, l'hypnogramme de référence qui est utilisé pour l'entraînement, mais qui ne sera pas utilisé derrière en pratique. Et derrière, le, la fonction F4 que je vais éclater et qui est constituée, elle, également d'une forêt aléatoire. Derrière, on retrouve nos heuristiques à propos des règles de transition, le HMM de Viterbi. En sortie, on a notre hypnogramme automatique, hypnogramme électrophysiologique, et on a également une table de probabilité, en fait, qui a été évaluée en estimant l'accord des caractéristiques, en reprenant, en fait, les listes euh, de propriétés et qui est en fait l'élément qui nous permet de répondre au défi 3, euh, qui nous permet de donner des informations supplémentaires. Par exemple, un hypnogramme, on nous dirait à un instant T, on est en N2. Et bien là, on sait qu'à cet instant T, on, on pense qu'on est en N2 avec une probabilité de 60 mais on hésite à 30 avec le N3 et, euh, et à 10 avec le N1, par exemple. Et donc voilà, qui est une information supplémentaire d'aide pour le médecin qui pourra revenir en priorité. Euh, sur certaines époques précisément, précisément, qui seraient celles où l'algorithme euh, est vraiment hésitant. En termes de résultats, pour la classification, euh, donc on a, on a utilisé 300 enregistrements de polysomnographie pour l'entraînement et 100 pour le test. Tous proviennent euh, du laboratoire euh, du sommeil du CHU d'Angers et ont été lus par des spécialistes euh, donc, de ce laboratoire. Au niveau des scores, on obtient un accord fort euh, entre l'analyse automatique et euh, manuelle. Et au niveau de l'impact clinique, si on regarde euh, l'IH, etc., on a utilisé 1291 enregistrements supplémentaires. On obtient également les latences et proportions des stades et au niveau du diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil, comme je vous disais, on peut effectuer la, la matrice de confusion et regarder le taux d'accord et le kappa de Cohen euh, correspondant. On passe on, a, on peut avoir un accord modéré si on utilise la polygraphie ventilatoire par rapport à la polysomnographie manuelle. Si on utilise la polysomnographie avec analyse automatique du sommeil, on passe cette fois-ci un accord fort. Et ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est qu'on a voulu voir les micro-éveils qui sont, en fait, qu'on ne détecte pas. Donc, on a voulu voir si on les rajoute ceux qui ont été lus manuellement. et ben, cette fois-ci, on passe à un accord presque parfait. Ça nous indique que si on veut encore mieux détecter le syndrome d'apnée hypopnée du sommeil, il ne s'agit peut-être pas de se pencher toujours sur cette analyse automatique du sommeil, mais peut-être, cette fois-ci, de mettre en place une analyse automatique des hypopnées micro-éveillantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Donc voilà, Ce travail a été valorisé dans différents congrès et articles hein, que je pourrais vous transmettre. Les articles sont open source si euh, certaines personnes sont intéressées. Et pour conclure, donc le travail il était vraiment euh, réalisé pour soutenir le médecin. On a vraiment eu un travail sur la compréhensibilité de la méthode mise en place hein, pour qu'il puisse être utilisé en routine clinique. Euh, on a également euh, donc un résultat qui est patient-dépendant. Au niveau euh, de ce qui a été réalisé, en, vraiment, c'est une classification en cinq stades avec un kappa de 0,69 euh, et qui nous permet d'obtenir euh, des latences, des proportions un IH et donc une détection du syndrome dapnée hypopnée du sommeil convaincante. Au niveau des perspectives, on a l'estimation des hypopnées uniquement microéveillantes, hein, comme, euh, comme je viens de vous dire dans deux slides précédemment. On a également peut-être une amélioration des détections des grapho-éléments mais aussi des artefacts, euh, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est vrai qu'il y a certaines études qui détectent et derrière suppriment euh, les artefacts s'ils sont gênants et qui montrent que ça améliore positivement les résultats de manière significative. Et pour terminer sur une petite réflexion sur les tendances actuelles, il y a vraiment le deep learning en ce moment qui est extrêmement utilisé dans de nombreux domaines, y compris celui-ci. Et euh, on peut voir des études qui obtiennent des résultats exceptionnels, voire parfois surprenants, euh, avec par exemple des classifications qui obtiennent des résultats meilleurs que euh, celles euh, de l'accord interscoreur. Donc, dans certains cas, on peut penser, euh, on peut penser que c'est peut-être l'algorithme qui, qui est un surapprentissage, mais euh, dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Et la question serait, est-ce que la variabilité interscoreur, le fait qu'on n'est pas 100% d'accord entre les scoreurs, mais plutôt 80-90%, est-ce qu'en fait, elle peut et est-ce qu'elle doit tendre à disparaître Parce qu'en fait, dans un cas, on peut juger que cette variabilité, elle est due à une subjectivité, donc en fait, à une erreur humaine qu'on accepte jusqu'à présent, mais qu'on voudrait voir disparaître. Mais on peut également penser qu'elle est liée à de l'information qui peut être intéressante pour euh, détecter le syndrome du patient en fait une information qui pourrait euh, euh, être utile pour euh, la pathologie c'est-à-dire que peut-être que le fait de savoir que pour euh, un patient il a été extrêmement compliqué euh, de classifier son sommeil parce qu'en fait on a l'impression à certains moments qu'il était entre le N2 et le N3 on ne sait pas trop etc et ben en fait peut-être que ça indique que son sommeil est eh bien euh, en dehors du fait de savoir qu'il est fragmenté et eh bien il est très complexe et ça ça peut peut-être aider réaliser son diagnostic. Voilà, c'était une petite réflexion personnelle à propos de, de l'émergence du deep learning dans le domaine en tout cas. Je vous remercie pour votre attention et puis euh, n'hésitez pas si vous avez des questions.